Voiture. Euh, je suis en route pour aller au boulot, aujourd'hui c'est la grève des trains, donc je ne ferai pas euh, mon trajet en train plus vélo, euh, comme d'habitude, euh, donc bah, c'est l'occasion pour moi de, de pouvoir également euh, bah, discuter avec vous euh, en toute intimité. Alors aujourd'hui, format inhabituel, c'est ce que je vais appeler un Kuki Astro. Et, bah, tout simplement, c'est une vidéo assez courte et je vais pouvoir m'exprimer un petit peu sur euh, ma pratique de l'astronomie, euh, etc, etc, enfin, des petites news. D'abord, moi je vais commencer par mettre juste euh, euh, au point euh, une petite chose, euh, euh, et ça c'est une réflexion qu'on m'a faite interrogation plutôt je dirais euh, de Fred hein, Fred Bertoni de Fred, Fred Lastronome sur sa chaîne vous pourrez aller le voir c'est une, une chaîne vraiment géniale euh, qui me posait la question tout simplement de savoir bah, quelle était la plus-value de fabriquer des choses soi-même maison alors que tu peux acheter les choses euh, directement euh, fabriquées par des professionnels euh, vendues sur internet un clic hop des frais de port euh, et hop on a tout ça dans la boîte aux lettres, pourquoi s'emmerder, pourquoi s'embêter à faire les choses, au euh, risque éventuellement de, ne, de mal faire, peut-être, hein, je ne sais pas. Euh, alors c'est vrai que tout le monde n'est pas forcément doué de ses dix doigts, n'a pas forcément la fibre du bricolage. préférera euh, effectivement bah, euh, acheter les choses alors bien sûr on peut se dire aussi bon bah c'est peut-être parce que euh, fabriquer soi-même euh, c'est moins cher que dans le commerce oui je dirais oui bah euh, en général oui euh, par contre c'est pas forcément euh, euh, moins cher moins cher hein. attention hein. Euh, je vais prendre l'exemple du filtre solaire que j'ai fabriqué le filtre solaire, bah, il m'a coûté quoi 12 euros pour le filtre Bader. Euh, il m'a coûté euh, 3 plus 3, donc 6 euros pour les boulons et les, les, petits, euh, les petites rondelles Donc ça fait euh, 6, 12, 18 euros, mais bref euh, Ça m'a coûté euh, du scotch, euh, le scotch armé, le scotch double face euh, On va rajouter 5 et 5 euros, ça fait 10 euros, 18, 28, 28 euros voilà, bon, le reste, l'ingenda il était gratos. Tout ce que j'ai acheté comme matériel, le scotch armé, le double face, les rondelles, les boulons, tout ça, ça va pouvoir être récupéré pour un autre décollage ou l'autre. quelque part, ça, ça a vraiment coûté <coughs> entre euh, une vingtaine d'euros. Euh, sachant qu'un filtre BADER fait par BADER, vendu sur le site astroshop.de ça coûte donc pour un 80 mm pour un petit télescope ça coûte 65 euros 10 euros de frais de port 75 euros voilà vous voyez la différence elle n'est pas énorme 75 euros c'est pas une somme magnifique hein. c'est pas on peut, on peut on peut acheter neuf voilà alors maintenant je vais m'expliquer pourquoi est-ce que je fais ça moi-même bah, tout simplement parce que c'est avant tout un grand kiff un grand plaisir Plaisir de faire, plaisir euh, de faire du do-it-yourself. Moi, c'est depuis les années 80. Hein. Ça fait longtemps hein, que je fais tout moi-même. Euh, je fais ma plomberie, ma mécanique auto, mon bricolage de jardinage. Euh, J'ai même euh, fabriqué des, des équipements de sport hein, pour aller courir, pour faire de la musculation. Euh, je fabrique tout. Voilà, moi, dès que, dès que je dois faire quelque chose, dès que je dois acheter quelque chose, je me pose toujours la question avant, est-ce que je ne peux pas le faire moi-même voilà. Et pour l'astronomie aussi. Hein, ça va aussi pour les sites internet, pour les bricolages en électronique, euh, les logiciels j'ai appris à programmer. Euh, je fais tout moi-même, j'essaye de faire un maximum moi-même. Bon, c'est un art de vivre, c'est une, une philosophie, mais effectivement on peut acheter les choses. Euh, c'est aussi peut-être plus facile pour certains, on clique, on paye, on attend que le facteur amène tout ça et en moins d'une minute on déballe et on peut utiliser le filtre solaire pour aller observer le soleil. Moi il m'a fallu à peu près une heure, une heure et demie pour faire, rassembler le matériel, creuser l'idée et puis faire le, faire le, faire le, faire le filtre lui-même. Pareil pour la webcam, hein. moi la webcam euh, astronomique que j'ai acheté juste après, c'est la Bresser, euh, micro QR, elle vaut 50 euros, 50 balles c'est rien, c'est que dalle, franchement c'est que dalle. Voilà, donc, il y aura le partisan de « on achète et c'est fait pas des pros » ou alors « on a du plaisir à le faire et on le fait, mais on le fait bien ». Attention, on le fait bien. Hein, euh, on doit penser les choses, on doit phosphorer un peu, hein, on doit se poser les ménages et ensuite il faut être doué de ses petits doigts et, et, et voilà, faire travailler ses mains et sa tête. J'adore quand un plan se déroule sans lac. <rire> J'ai répondu à ta question, pourquoi est-ce que je fais moi-même Et je continuerai à vous expliquer des tas de choses à faire vous-même si vous voulez le faire. Donc à chaque fois que je ferai un bricolage, désormais, Fred, je penserai à toi et j'expliquerai combien ça coûte dans le commerce, combien ça coûte à fabriquer soi-même. Et puis vous savez que pour moi, c'est avant tout un grand, grand, grand plaisir. Voilà. Salut les astros, ciao, bye et à très bientôt. Gardez l'œil à l'oculaire. Voilà ici, euh, il fait beau, mais ça ne va pas durer. D'après le monsieur de la météo, ça va se couvrir il va y avoir des orages. Voilà, ciao, bye.